Le politique n'est pas impuissant par, par rapport à la finance. Il a des contraintes, comme il a des contraintes euh, euh, par rapport à... La, les pouvoirs publics, c'est euh, fait pour, euh, comment dire, pour gérer des contraintes et des, et des potentialités. Finalement, euh, on peut dire aussi que c'est le peuple qui, dé, qui euh, détient la finance. Euh, beaucoup de fonds de pension et tous ces grands fonds qui sont euh, euh, critiqués parce qu'on dit que leurs capitaux euh, passent d'un pays à l'autre, ils appartiennent à des fonds de travailleurs la plupart du temps. Donc ça n'est pas la finance qui est l'ennemi du peuple, c'est la distance qu'il y a entre les investisseurs et les objets que l'on veut financer qui sont l'ennemi de ce qu'on veut financer. je suis une entreprise, je lance un appel à la finance internationale ou à la finance de mon pays pour dire, j'ai un besoin, quel est l'investisseur qui veut répondre à mon besoin, d'accord Donc cet investisseur-là, il ne vous connaît pas il ne sait pas qui vous êtes, c'est différent de la banque qui tous les jours a euh, l'état de votre compte en banque et qui peut savoir si vous gérez correctement euh, en bon, bonne, bonne mère ou bonne, bon, bon père de famille vos, vos, votre argent et qui donc dispose déjà d'informations sur vous. La finance elle n'en dispose pas, donc la finance elle travaille avec des grandes bases de données qui doivent être nourries au fur et à mesure et on comprend assez spontanément que ces bases de données pour les nourrir ça coûte de l'argent et par ailleurs il y a des tas d'organisations qui, spontanément, ne sont pas prises en compte dans ces bases de données parce que ce sont des organisations atypiques, ce sont par exemple des formes associatives, ce sont des formes de biens commun non marchands. Et du coup, ça revient à ce que je disais précédemment, à savoir à chaque fois qu'on a des objets à financer qui sont différents les uns des autres, il faut réfléchir à une forme d'organisation financière et des soutiens financiers qui soient différenciés. On essaye de montrer que parfois, euh, le circuit direct du producteur au consommateur est plus efficace euh, que le circuit qui fait intervenir beaucoup d'intermédiaires euh, parce que les intermédiaires renchérissent le prix. Eh bien, pour l'argent, c'est pareil. Si vous multipliez les intermédiaires, chaque intermédiaire va devoir, un, euh, bien sûr, se rémunérer au passage de l'argent et deux se garantir. Il y a beaucoup d'appels euh, à de la finance participative, il y a aussi euh, euh, des appels à des, à des fonds pour euh, développer euh, le, le, le, le, certaines euh, formes économiques dans les territoires eh bien, euh, on constate que les gens sont prêts à se mobiliser de façon euh, plus dif enfin, différenciée, peut-être plus forte, avec peut-être des risques un peu différents à vérifier, que si on leur demande de financer des choses qui sont loin de chez eux et dont ils ont l'impression impression qu'ils ils auront peut-être euh, de moindres de moindre retours. Voilà, donc ce sont des ajustements euh, et des tâtonnements euh, successifs. Euh, bien entendu, ce, cela ne signifie pas qu'on euh, résoudra... Euh, par Enfin, tous les problèmes par exemple qui, sont, qui ont trait à la transition énergétique ou financement de la transition énergétique avec ça mais, mais, mais ça peut être en tout cas, ce sont en tout cas des, des solutions possibles.